Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la deuxième vidéo du Inktober donc pour euh, passer en revue les euh, jours 6 à 12 inclus <rire> voilà. Donc du coup euh, on va commencer tout de suite Alors le premier thème c'était, si je me souviens bien, Husky c'est ça Husky c'est euh, évidemment le chien, mais moi j'avais pas envie de dessiner un chien du coup j'ai décidé de, de prendre ça euh, sous un autre sens euh, husky, ça veut aussi dire euh, costaud, du coup je me suis dit, hmm, un golem de pierre, voilà, on va dire que ça marche. Euh, au début, euh, le golem de pierre, il n'était pas du tout censé ressembler à ça, il était censé être un petit peu plus grand et tout, mais finalement, euh, finalement je trouve il a une tête rigolote comme ça. Euh, euh, J'ai essayé du coup de faire euh, un cours d'eau et, et une cascade, donc d'essayer de dessiner de l'eau, euh, sur mon croquis, ça ressemblait pas vraiment à ça. Peut-être qu'on le voit sur la vidéo, je sais pas trop. Euh, mais sur mon croquis, j'avais essayé de faire des reflets, etc. Finalement, j'ai plus opté pour faire mes, mes traces noires, là, comme ça. Euh... Je trouve que ça va. Ça marche, en vrai. Il euh, y, a, y a quelques soucis dans le dessin, notamment la grotte. La, la grotte euh, la qu'il y a derrière... Euh... Mais sinon, le personnage en soi fonctionne bien, je pense. Euh, j'ai opté pour des ombres un petit peu plus simples, j'ai essayé de faire de la texture sur la pierre, je suis assez content. Et puis la mousse rend très bien, donc euh, donc euh, voilà, je pense que c'est bien. Voilà, pour le jour 6, euh, le dessin suivant. Euh, le dessin suivant, donc, le thème, c'était... Enchanted. Enchanté, en français. Because I don't know how to speak English, you know. Um, donc, euh, la sorcière. Le truc... Euh, là, fin, oui, du coup, c'est une sorcière. Ouais. Um, le truc que je voulais faire avec ce dessin, c'était essayer de... Enfin, euh, vous, vous voyez, genre... Euh, son, son manteau, là. Son, sa, sa veste, je sais pas trop. Um, je voulais essayer de faire, donc, les, les contours euh, en blanc, comme ça. Euh, C'est-à-dire... Euh, ah, genre en gros la veste elle est noire mais le truc c'est que si j'avais tout coloré en noir on n'aurait pas vu les détails Donc du coup le fait d'avoir fait ça, ça, ça rend bien je trouve euh, Et c'est donc c'est ça que je voulais faire Il euh, y a aussi le chapeau, je voulais euh, que ça ait une, une tête un peu cool Ça marche un peu voilà euh, Les trucs dont je suis pas trop content c'est euh, ses mains puis ses cheveux, ses cheveux on dirait une sorte de serviette bizarre Mais euh, sinon le reste je suis assez content Genre le pantalon il aurait pu être mieux, je me suis un peu foiré aussi à certains endroits du coup justement au niveau des, des trucs blancs je suis allé un peu trop vite. Euh voilà. Euh, ouais sinon j'essaie de m'améliorer un petit peu de plus en plus avec, euh, avec les outils, essayer de voir moi ce que je peux faire et comment je peux les utiliser. Euh, puis, puis voilà, du coup euh, j'essaie de comprendre un peu ce que je peux faire, comment faire ce que je veux faire aussi. Euh, et puis euh, évidemment, j'essaie de m'améliorer euh, dans la composition du dessin en général. Où est le... le dessin suivant, euh, c'est un nounours. Euh, donc le thème, c'était frêle. Donc euh, bah, euh, voilà, au début, euh, bah, je savais pas trop quoi faire. Puis après, je me suis dit, oh, frêle, un nounours sans défense. <rire> euh, voilà. Je suis content parce que j'ai réussi à faire de la texture sur ce, euh, sur ce nounours. Enfin, euh, je trouve que ça rend bien, ouais, c'est simple, mais je suis content de moi là pour celui-là. Euh, ça rend comme je voulais que ça rende. Bon, peut-être peut euh, les jambes et les bras qui. Je sais pas si, je sais pas si vous comprenez en fait, ça, ça tombe vers la gravité, vers le bas. Le truc c'est que, bah. Enfin, vers, donc, vers la profondeur du dessin. Euh... Mais voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais. Moi, je pense que c'est bien. C'est bien comme ça, mais peut-être ça aurait pu être mieux, sans doute. Euh, et aussi, j'ai voulu essayer de faire une main en gros plan. Euh, au début, c'était bien plus dégueulasse que ça, hein, quand j'avais fait le croquis. Donc, moi, je suis content de moi. Le truc, c'est qu'évidemment, c'est clairement pas parfait. Mais bon, ça, ça reste... On comprend comment aller la main, quoi. <rire> c'est déjà bien, mais faut, faut que je continue à, à essayer de faire des mains... Voilà, je sais pas trop. Euh... Enfin, il faut que je continue à voir comment faire, à m'entraîner, etc. etc. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au prochain dessin, j'ai essayé de faire une deuxième main en gros plan. Et voilà, ouais, ça, ça marche, c'est bien juste l'index, je suis un peu con parce que sur mon. Sur mon croquis, j'avais fait ça différemment et j'ai pas suivi mon croquis. C'est le souci de faire de l'encre et d'aller un peu trop vite. Euh, et donc du coup celui-là, le thème c'était. Swing, se balancer, putain, de plus en plus fort les bruits de porte. Euh, se balancer ou balancer, voilà. euh, au début j'avais pas d'idée, euh, j'ai euh, j'ai discuté avec un ami, il m'a dit, oh bah t'as qu'à faire une balançoire, je suis désolé je t'ai pas écouté, euh, parce, que, parce que ça me paraissait trop, euh, trop simple, je sais pas, je me disais, tu sais c'était la... la... Le, le truc de facilité genre Mais finalement je me suis un peu creusé la tête Et, et je pense que ça marche Genre euh, au niveau de l'idée Je suis content de moi parce que euh... Bon parce que ça change un petit peu quoi D'une balançoire, tout le monde a fait une balançoire Je suis content de pas avoir fait une balançoire euh... Et Et puis euh, aussi la, Le personnage je trouve Enfin cette fois-ci je voulais faire un truc un petit peu différent Je voulais essayer de faire un peu cartoon ou je sais pas trop Du coup j'ai un peu Euh, euh défoncer les proportions, on va dire. <rire> euh, et puis, euh, bon, je trouve c'est bien. Au début, j'avais fait... <rire> Petit fun fact. Euh, au début, le croquis, j'avais fait une, une énorme tête par rapport au corps. Je me suis dit, ouais, c'est bien, ça fait caricature, je sais pas quoi. <rire> ça aurait été vraiment bizarre. Déjà que là, c'est un peu bizarre, je trouve. Le cou est un peu super long, alors quand la tête, elle était énorme, <rire> C'était vraiment bizarre. Mais bon, là, ça va, je suis à peu près content. Euh... Ouais, moi bon, je trouve que ça marche, c'est bien. C'est ce que je voulais. Bon après le truc, il est pas, ça, ça marche pas de ouf non plus, mais je pense que c'est acceptable. Et puis, euh... hein aussi, euh... Euh, ma signature. Je sais pas si vous le voyez depuis le début, elle change un petit peu parce que j'essaie de trouver une manière de faire ma signature cool avec euh... avec l'encre, avec le pinceau, etc. Parce que je trouve ça rigolo. Euh... Et là, je me suis dit, oh là là, j'ai je... fait une signature trop cool pour celui-là. Euh... Le... Enfin, vous verrez ça à la fin, ou je sais pas si je mettrai une image ou un truc comme ça. Euh, genre le M, il est cool, etc. Mais en fait, il manque un U. Et ça, je l'ai vu que beaucoup trop tard. <rire> du coup... tant pis. Je... Ce sera Mathiosa pour cette fois-ci. Le prochain... jour... Je, je ne sais à quel jour. On va regarder ça. Jour 10. Alors, cette fois-ci avec euh, Mathiusa avec un U, le jour 10, c'était Pattern. Alors, j'ai galéré euh, pour trouver une idée pour Pattern. Parce que, évidemment, j'aurais pu faire euh, bah, des motifs. Mais, euh, bon, c'est pas... Je sais pas, juste faire des motifs, ça ne m'intéressait pas. Euh, du coup, je me suis creusé la tête. Au début, je voulais faire un truc, genre euh, faire un... Un, une légende plus que... Enfin, voilà, une, une personne, un idole en qui on pourrait prendre pour modèle. Ça veut pas rien dire, ce que j'ai dit. Vous avez compris, c'est le principal. Euh, et c'est vrai que ça marchait pas trop. C'était un peu trop abusé. Du coup, là, je trouve c'est bien, pattern. Genre, ils prennent exemple sur... Euh, sur Aloua, là, les petits. Et puis le, le, le troisième petit, il est, il est tombé. voilà oh C'est est rigolo, c'est cruel ah ouais. <rire> Euh, non je trouve, je trouve il, est, il est rigolo le dessin, il est pas bien fait mais l'idée est marrante je trouve. Puis euh, ouais, là, là j'ai commencé à pas trop avoir de temps pour réfléchir. Donc euh, bon j'ai fait ça assez vite en, en réalité. Euh, au niveau de l'ancrage etc c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Ensuite le prochain c'est Snow. Snow, Snow, Snow. Ouais. Euh, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. un sapin sur un chunk un MDR euh, où il y a de la neige par dessus, voilà. Euh, je trouve ça une sorte de style, bah, si si je pouvais me, me corriger on va dire, le, le sapin il est trop penché vers la droite. La neige, bah on dirait plus de l'herbe blanche que de la neige, mais bon voilà je, je chipote un peu, la neige sur le sapin je trouve elle est bien... C'est la neige sur le côté, là, je dis ça ressemble un peu à de l'herbe, mais... mais bon, c'est pas trop dérangeant. Euh, J'ai essayé de mettre des étoiles un peu sur la fin du, du timelapse, vous le verrez, euh, parce que ça faisait un peu vide. Euh, et puis je trouve là le bas du, de la terre, euh, ça rend bien aussi. Enfin, je suis content de celui-là, mais pareil, euh, c'est très simple, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, pas grand-chose à dire sur celui-là. Passons au suivant et au dernier. Déjà le jour 12, waouh. Donc le dernier, le thème, c'est dragon. Oh. Donc cette fois-ci, j'ai pas essayé d'être euh, d'être euh, original. J'ai fait un dragon, comme tout le monde, je pense. Euh, et ce dragon, euh, j'appréhendais un petit peu de comment j'allais le faire parce qu'il y a euh, un mois... Je crois, ouais, bah en plus ouais, un mois presque jour pour jour, pour jour parce que la vidéo que j'ai sortie sur un dragon, c'était le 13 septembre. Nous sommes le 12 octobre, aujourd'hui où, où j'ai fait ce dessin. Euh, donc enfin, là on est le 13 décembre, le, pff, pas du tout, le 13 octobre aujourd'hui, là où j'ai posté la vidéo. Mais du coup je la tourne la veille. Euh, du coup, euh, presque un mois d'écart, j'ai dû refaire un dragon. J'appréhendais parce que je me disais... Bah, mon dragon, tu vois, je pense pas pouvoir faire beaucoup mieux que ce que j'avais fait il y a un mois. Du coup, je commence à faire le croquis, etc. Et finalement, finalement, je pense que ça va bon. J'ai essayé de le faire un petit peu plus vénère. Mais bon, il, il baille un petit peu, quoi. Au niveau de l'ancrage, euh, j'ai essayé de rajouter des détails. Je suis pas très content des écailles. Ça ça bouche un peu les trous, mais je suis pas très content des écailles. J'aurais peut-être dû en faire sur toute la peau, mais le souci, c'est que si j'en avais fait sur toute la peau, ben, je, je pense que ça aurait mal rendu dans le sens où moi je l'aurais mal fait. Peut-être que si on est un pro et qu'on veut faire des écailles partout sur le corps, ça rend hyper beau, mais moi je sais que j'aurais pas réussi. Déjà là, le peu d'écailles que j'ai fait, j'ai essayé de donner un style un peu. Déjà, c'est compliqué. Alors, faire ça sur tout, tout le truc. <rire> Je pense que ça aurait surchargé de trucs moches. Voilà. Euh... Je suis content du sourcil. Hein voilà. Je trouve ça cool. Euh... La corne aussi, elle est bien, mais euh... bah, le truc en fait, le, le, la grosse différence entre ce dragon-là et le dragon que j'avais fait, bah, c'est que lui, on voit pas son corps. Du coup, je me suis enlevé une grosse charge du travail. Ceci dit. Faire une tête en gros plan, que ce soit de n'importe quoi, d'un animal, d'un dragon, ou je sais pas quoi, euh, le souci c'est que, bah, faut rajouter des détails. Je suis pas si déçu que ça, parce que je trouve que là, au niveau de son cou, ça rend bien, il euh, est à moitié tourné, enfin, c'est cool. Enfin, euh, du coup, on, on voit en fait que son corps il est pas de profil comme sa tête elle est, donc je trouve c'est bien. Euh... Puis, euh. J'essaie de, de de lui mettre un peu des expressions. Je pense que ça rend pas mal. En, en vrai, je suis assez content, même si... Bon, c'est pas... Euh, il est pas si dingue que ça. Mais il reste bien, je trouve, pour un, pour un machin que j'ai fait assez vite. Je pense que euh, je re-referai une revanche sur un dragon, et cette fois-ci, je le ferai sur ordinateur. Euh, D'ailleurs, ouais, j'en profite, hein, parce que... Euh, Bon, normalement, en vrai, je sais pas, je, je sens que je vais galérer parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent là, euh, niveau perso. Euh, mais normalement, pour le, la deuxième moitié du Winktober, donc euh, ouais, vers le 15, le 16 ou le 17, j'ai commencé à faire ça sur ordinateur. Donc je vais me remettre à utiliser mon, ma tablette graphique et tout. Euh, ceci étant dit, je vais quand même essayer de le faire en mode euh, bah, dans, dans le même style, comme si j'ancrais, mais à l'ordinateur. Donc... Euh, je vais faire un bond en arrière, on va dire, puisqu'il va falloir que je me, je me refasse à utiliser ma tablette et tout. Euh, à revoir un petit peu euh, mes, mes techniques, etc. Et surtout, transposer mes techniques que j'avais euh, sur papier, sur ordinateur. Et le plus gros souci que j'ai, c'est que les outils que j'ai là, même si j'ai que, entre guillemets, 8 feutres et qui sont tous noirs, même sur ordinateur, je pourrais avoir d'autres couleurs et je pourrais avoir du gris, etc. Ben je... Je pourrais pas utiliser les mêmes manières de faire que ce que je faisais quand j'étais sur papier. Euh, J'aurais pas les mêmes textures, par exemple. Enfin bon, voilà. Euh, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu longue. Hein. Euh, Dites-moi si c'est dérangeant ou pas. De toute façon, euh... Euh, de, toute façon euh, de toute façon, voilà. <rire> Moi, ça, ça, ça m'intéresse de faire tout ça. Donc, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, ben, j'essaierai de faire plus concis la prochaine fois. Et euh, du coup, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Euh, on se retrouve dimanche prochain ou samedi prochain. Ou vendredi prochain, ça dépend de plein de trucs. Mais bref, on se retrouve la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Euh, pour tous les autres dessins de la semaine. Euh, mettez en commentaire euh, le, les dessins que vous avez préférés. Vous pouvez me faire un classement et tout, truc de ouf. Euh, Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, euh, puis voilà, à plus. Merci d'avoir regardé.